Je pense que j'ai déjà la paix. J'ai retrouvé surtout l'emplacement pour mes activités. Moi, c'est N'gongambi Bernadette Égypte. Alors, c'est une amie qui m'a parlé du voyage. Alors si je sors dehors du pays, je peux travailler mes ongles là-bas. C'est comme ça qu'elle m'a encouragée. Mais quand j'entre en route, je constate que c'est pas, pas ça. C'est comme ça que j'ai été découragée, moi. J'ai dit je signe ma députation, je rentre. En même temps, quand je perds l'enfant, on découvre, on découvre que j'ai un début de myome. Donc, c'est un pas facile pour moi. Je dois être forte parce qu'il n'y en a personne. Je dois être forte. Je suis obligée d'être forte. Je suis Herman Gogo, euh, département de protection l'OIM Cameroun. Nous avons plusieurs types que nous apportons en fonction des cas. Donc chaque assistant que nous apportons est adapté aux besoins de la personne. Pour son cas, il était question d'aller faire une consultation et le médecin traitant devait donner la Faire poser d'abord un diagnostic n'était vraiment pas un bon point. Il fallait payer le médecin pour savoir qu'elle avait un problème. Elle a aussi de bénéficié de beaucoup d'achat social, beaucoup plus d'ont maintenu en contact euh, tous les deux jours. Et durant ces séances justement, on les brief sur l'identification des signes de détresse, et sur la gestion du stress lui-même. Nous avons aussi fourni un petit peu pour savoir comment elle, elle, elle devra facilement euh, développer sa résilience face à sa situation. Et je crois chaque mois nous faisons une évaluation de ces besoins psychosociaux pour savoir si l'assistance que nous apportons est adaptée à la situation. J'ai eu les idées que seulement pour les hommes, ça ne sera pas facile. Parce que j'ai perdu toutes les clientes et puis j'ai changé d'endroit. Pourquoi ne pas ajuster les petit maillots parce que je suis au bord de la mer C'est comme ça que j'ai commencé à Donc Les détails de son projet ont été évoqués avec les conseils sont de la jeunesse. C'est une fois y a le projet mis en place que sont venus faire justement le, le, le suivi. Quand je suis rentrée, j'avais d'abord honte parce que je n'avais pas de moyens, je ne savais pas par où commencer. Les moyens même, je n'avais pas, même pour manger, ce n'était pas facile. Là-dessus, nous et les migrants à faire face à la stigmatisation et au sentiment de rejet dans la communauté. Dès leur arrivée, nous avons installé les centres de psychoéducation. Une fois qu'ils reviennent, comme on dit souvent, au quartier chez nous, avec les mains vides, le regard de la société. Parce qu'en partant, avait promis un duplex et des gros cylindres à son retour. Mais là, il revient avec un plastique de OIM. ce n'est pas, pas évident. Parce qu'il n'y a personne qui ne veut pas un avenir meilleur. On espère tous qu'il y ait un petit soleil demain.